L'histoire retiendra que nous étions schizophrènes. Le matin, nous parlions de climat et le soir, nous nous apprêtons à adopter une liste de projets dits d'intérêt communautaire qui entérinera pour plusieurs décennies la dépendance de l'Union aux énergies fossiles. C'est en totale contradiction avec l'urgence écologique. Lors de la COP 25, les représentants des îles Tuvalu nous ont alertés en affirmant que nier les millions de victimes du réchauffement climatique constituait un crime. Il est temps d'être cohérent. L'échec de la COP25 réforce encore la responsabilité historique de l'Union européenne. Nous devons affirmer que les lois de l'économie ne, euh, ne sont pas supérieures aux lois de la nature. Nous devons cesser de considérer notre terre comme une chose à dominer, violer et exploiter en toute impunité. Nous devons reconnaître, condamner les crimes d'écocide. Nous devons garantir la justice environnementale. Notre poids dans le monde est tel que le climat ne sera pas sauvé sans nous. Après le terrible échec de la COP25, l'Europe doit ouvrir la voie.